En matière de démocratie dans le domaine de la gestion de l'eau, la France est dans une situation tout à fait particulière et on peut le vérifier aisément au regard de tout ce qui a accompagné la mise en œuvre de la directive CAD européenne sur l'eau. Je crois que le premier point qu'il faut pointer, c'est la France s'est dotée à l'heure des années 60 d'un modèle d'organisation tout à fait singulier à l'échelle européenne qui est une organisation décentralisée mais qu'il est très difficile d'objectiver, de comprendre, et qui implique, par exemple, au niveau national, 7 à 8 ministères, selon les périodes, selon les gouvernements. Ensuite, on a des outils d'intervention qui ont été créés au début des années 60, qui sont les agences de l'eau et les comités de bassin. il y a 6 agences de l'eau, 6 comités de bassin. Au niveau régional, il y a 22 DREAL et 22 DRI. Au niveau départemental, 100 DDTM et misen. Ensuite, il y a 150 clés, des commissions locales de l'eau, et relativement aux services publics de l'eau et de l'assainissement, il y a plus de 35 000 services, donc autant et même parfois davantage si on compte l'assainissement collectif que de communes. Et tout ça, c'est évidemment l'héritage de notre histoire, la compétence transférée aux communes au moment de la Révolution, en fait un peu plus tard, mais c'est à peu près cette période-là. Et donc ça fait une construction administrative, un mode de gouvernance terriblement complexe. En gros, personne n'y comprend rien. Et alors, petit éclairage, si on compare avec d'autres pays européens, nous, on a plus de 35 000 services, en Angleterre, il y en a 22, en Angleterre et au Pays de Galles, aux Pays-Bas, il y en a 40, au Portugal, après une réforme, aujourd'hui, 600, et l'Allemagne, qui se rapproche le plus, n'en a quand même que 13 000. Donc, c'est déjà une organisation extrêmement complexe, et une autre particularité, c'est que les politiques publiques de l'eau et de l'assainissement sont financées essentiellement par les usagers domestiques, de ce qu'on appelle donc le service public de l'eau et d'assainissement qui renvoie à un compartiment de la gestion de l'eau qu'on appelle le petit cycle et ce qui concerne l'eau potable et l'assainissement donc ça c'est très important aussi et quelques chiffres pour fixer les, pour fixer les choses le chiffre d'affaires annuel de l'eau en France petit cycle et grand cycle confondus est évalué parce que personne n'est capable de l'évaluer, ce qui est quand même absolument extraordinaire, entre 23 à 25 milliards d'euros annuels. Alors qu'il se répartit entre le petit cycle 17 à 18 milliards d'euros et le grand cycle de 5 à 6 milliards d'euros. Donc petit cycle, eau, assainissement, grand cycle, la gestion de l'eau dans le milieu naturel avec tout ce que ça implique et qui est appelé à prendre beaucoup d'importance dans les années à venir. C'est un chiffre important parce que ça représente la moitié des dépenses pour l'environnement en France. Donc ça montre bien l'importance de l'eau dans l'environnement en général, puisque les dépenses pour l'eau, ce chiffre d'affaires annuel, représente 50% des dépenses consacrées à l'environnement. Et là-dessus, il y a près de 20 milliards qui sont payés directement par l'usager domestique. Alors ça se discrimine avec 6 milliards et demi d'investissement, 11 milliards de fonctionnement et 3 milliards d'impôts, entre guillemets, dont les 2 milliards et demi d'euros annuels de redevances perçues par les agences de l'eau et prélevées sur la facture d'eau de l'usager domestique, qui sont un bras de levier extrêmement important dans toutes les décisions d'investissement conduites à travers les agences de l'eau. Donc, dans ce cadre-là, le chiffre d'affaires des grands opérateurs privés peut aujourd'hui, via Suez et Sors, s'apprécier à peu près une enveloppe de 7 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires des collectivités locales, quand l'eau est gérée, soit en régie, soit en délégation de services publics, il y a une partie des sommes récoltées qui reviennent à la collectivité pour faire ces investissements. Donc à peu près 7 milliards d'euros, chiffre d'affaires lié à suez -Sort, 7 milliards et demi aujourd'hui plus 8 milliards pour les collectivités locales. Et ensuite, il y a aussi des contributions du secteur de l'agriculture et de l'énergie, mais qui se limitent à 3 milliards d'euros. Et c'est essentiellement le secteur de l'industrie et de l'énergie qui l'assure, parce qu'à travers ce système tout à fait singulier qu'on ne retrouve pas ailleurs en Europe, ce qui s'est mis en place, ce sont des formes de péréquation dont l'usager n'est pas conscient. Et en France, c'est l'usager domestique qui paye sa facture d'eau, qui finance finalement, et dans des proportions considérables, le coût de l'eau pour les secteurs de l'industrie, de l'agriculture et d'énergie. Donc c'est déjà un modèle, disons, critiquable sous cet angle-là. Alors, sous l'angle qui est mis en avant dans la directive cadre européenne sur l'eau de la participation du public à travers l'article 14 de la DCE, qui enjoint de consulter, faire participer le public à toutes les étapes donc des politiques structurantes qui visent à recouvrer un bon état écologique et chimique des eaux. En fait, la participation du public c'est une illusion dans le modèle français, ailleurs aussi d'ailleurs, mais particulièrement dans le modèle français, et on peut l'objectiver à travers des chiffres absolument accablants qui en témoignent de manière criante. Dans l'architecture complexe qui s'est mise en place au début des années 60, on a donc les agences de l'eau, qui sont le bras armé décentralisé de l'État, qui font de la programmation, qui joue un rôle d'incitation financière à partir des redevances qu'elles récoltent. Et à côté de chaque agence de l'eau, on a créé ce qui est faussement présenté comme des néo-parlements de l'eau, qui sont les comités de bassin. Alors au sein des comités de bassin, on a trois collèges, le mode de représentation en trois collèges, 20% de représentants de l'État. 40% des collectivités locales et un troisième collège, faussement appelé collège des usagers. Pourquoi faussement Parce que les usagers domestiques, dont je parle depuis tout à l'heure, qui assurent à peu près intégralement le financement des politiques publiques, ne sont représentés dans ce fameux collège usager qu'à la portion congrue à l'échelle d'un comité de bassin, on va y avoir 190 délégués, répartis entre 20% état, 40% collectivité locale et 40% ce faux collège d'usagers. Au sein de ce collège d'usagers, si on a un total de 180 à 190 membres, comme c'est le cas de l'agence Seine Normandie, la plus importante agence de l'eau française, les usagers domestiques stricto sensu, qui payent 90% des redevances ne sont représentés qu'à hauteur de 5 à 6%. Donc, c'est un véritable déni de démocratie, puisque les intérêts, enfin, l'intérêt général. Finalement, qui pourrait être porté par des représentants de la société civile est toujours contrebattu, mis en cause par une défense d'intérêt catégoriels qui est portée par les représentants de l'industrie de l'agriculture, de l'énergie, relayée très largement par les élus et en fait ce système qui est toujours présenté comme un modèle idéal qu'on exporte d'ailleurs dans le monde entier, qu'on veut promouvoir euh, exprime un véritable déni de démocratie puisque les fameuses formules l'eau paye l'eau, le principe pollueur-payeur, etc. sont ouvertement bafoués là-dedans. Et ça se voit très bien dans le fonctionnement de toutes ces instances, qu'elle a toutes les autres instances de gestion de l'eau. Ce qui s'est passé en près d'un de, demi-siècle, c'est une lente dérive du système. Et ce sont les porteurs d'intérêts, d'intérêts particuliers, privés, donc encore une fois, hein, l'industrie, l'agriculture et l'énergie, qui imposent leur volonté contre l'intérêt général, et le tout pour un résultat absolument désastreux, puisqu'en dépit de sommes colossales qui ont été investies, qui ont été distribuées, les objectifs de la directive cadre européenne sur l'eau, par exemple, qui devaient être atteints d'abord en 2015 à une première étape avec un rétablissement du bon état écologique et chimique de toutes les masses d'eau pour la première étape de ne sont pas remplis. Ils ne seront pas davantage en 2021, ils ne seront pas davantage en 2027 et on est donc dans un système euh, qui en fait se, peut se résumer à une forme de fuite en avant permanente, on privilégie toujours le curatif par rapport au préventif on gaspille des masses d'argent public absolument colossales pour un résultat désastreux avec tous les types de pollution qu'on peut connaître et on ne voit pas le terme aujourd'hui et ça, ça exprime le renoncement absolu de tous les gouvernements qui se sont succédés à intervenir en amont et à mettre un terme à des pratiques agricoles, industrielles, énergétiques qui sont à l'origine de la pollution croissante et absolument catastrophique des ressources en eau. Donc on est embarqué dans une espèce de machine folle c'est un gâchis d'argent public phénoménal pour un résultat environnemental absolument désastreux. Alors le fameux principe de consultation qui est inscrit au cœur de la DCE qui a été brandi comme vraiment un témoignage de l'excellente gouvernance européenne appliquée à travers la transcription de petit cadre par les états euh, ce re, finalement est une véritable caricature puisqu'on en a deux exemples dans le, toute la première période de la mise en œuvre de la DCE de 2004 à 2014 finalement, il y a eu par exemple deux grandes étapes de consultation du public. Alors là c'est carrément grotesque parce qu'il y a eu une consultation en 2008 pour le SDAGE, ensuite sur ce qu'on appelle les programmes de mesure 2010-2015. Alors pour la première consultation, il y a 6 millions d'euros qui ont été engloutis dans une campagne de communication nationale et locale, il y a soi-disant 28 millions de questionnaires qui auraient été distribués aux ménages, dans des réunions publiques, des forums, des expositions, etc. Donc ça, ce sont les chiffres officiels qu'on nous avance, 28 millions de questionnaires, et le taux de réponse ne dépasse pas 1,3% avec 300 000 questionnaires retournés. Donc c'est absolument grotesque. On note une surreprésentation des cadres et des et des retraités, donc déjà c'est pas du tout représentatif de la population, donc avec un taux de retour qui varie sur le territoire national de 1 à 7. Et cette pseudo-consultation repose sur des questionnaires élaborés au sein de chaque agence de l'eau, des questionnaires qui ne sont pas les mêmes partout, des questions absolument indigentes, on a des questions mais d'une stupidité crasse, donc auxquelles on ne peut copiner finalement, mais ça n'engage absolument à rien, et c'est sur cette base-là, qu'on nous affirme qu'on met en œuvre une participation qui va permettre d'associer les citoyens, la société civile, c'est une caricature. Alors ça c'était la première, la première fois et dans la toute dernière période, l'an dernier, il y a encore un exemple absolument tragique... Face à tout ça, depuis une vingtaine d'années, la société civile de manière unanime et notamment les associations de défense de l'environnement et les associations de consommateurs, d'usagers qui siègent dans ces instances, ils se demandent de plus en plus d'ailleurs si vous continuez, ont émis depuis maintenant une vingtaine d'années la revendication tout à fait légitime et ont demandé que le mode de représentation au sein de ces instances soit modifié afin que la société civile qui est encore une fois euh, c'est sur laquelle porte l'essentiel du prélèvement financier soit davantage représentée et puisse peser sur les décisions qui sont prises en notre nom c'est une proposition qui a été relayée à partir du à la fin d'année 2012 et du début de l'année 2013, quand le gouvernement de gauche est arrivé, Delphine Bateau était ministre de l'écologie, elle s'est engagée publiquement à procéder à cette réforme, mais ensuite, dans le cadre d'un processus de pseudo projet de réforme de la politique de l'eau, qui a évidemment totalement avorté, cette revendication a totalement disparu, et là, ce que je raconte dans le livre, le Disons -le, tous les défenseurs d'intérêts privés se sont ligués, se sont coalisés pour faire échouer toute perspective euh, d'élargissement de la représentation de la société civile et à travers des mesures qui ont été adoptées par un coup de force au comité national de l'eau le 18 décembre 2013, la situation aujourd'hui est encore pire qu'avant. Il y a encore moins de représentation de la société civile au sein de ces instances. Au point qu'un certain nombre de représentants d'organisations de, de défense de l'environnement s'interrogent très sérieusement aujourd'hui sur le fait de quitter purement et simplement de claquer la porte parce que ça ne sert absolument à rien d'être présent au sein de ces organes de décision euh, qui sont une véritable caricature de toute approche démocratique de ces questions.